Donc, Rémi et Arthur vont nous faire une présentation intitulée Recettes pour faire venir PyCon FR dans ta ville. Euh, bonjour à tous, donc moi je suis Arthur, euh, j'ai organisé euh, la conférence Python à Lyon il y a deux ans, et puis j'ai euh, pas mal participé euh, l'année dernière et cette année, euh, surtout sur les aspects euh, euh, trésorerie, euh, parrainage et plein de choses. Euh, aussi en tant que trésorier de, de l'association. Et donc, Rémi est l'organisateur principal cette année. Merci, Rémi. Euh, pas principal, on est un noyau dur, mais euh, oui, oui, on a organisé. Euh... En fait, à Pau, euh, Jean-Philippe m'a dit, bon, bah, l'année la prochaine, tu fais la à Arène. Puis moi, euh, innocent, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. <rire> voilà, donc euh, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu euh, comment, euh, quels sont les points clés de de l'organisation d'une conférence euh, comme ça, euh, pour que ça vous donne des idées. Donc, euh, ben, la première chose, c'est de trouver un, un noyau dur dans, dans, dans votre ville, c'est-à-dire euh, réussir à motiver euh, suffisamment de personnes pour qu'il y en ait un qui soit un peu plus fou que les autres et dise euh, « ouais, allez, on y va ». Puis après, les autres ils suivent hein, facilement. Ouais, alors nous, par exemple, pour le retour d'expérience, euh, je sais qu'il y a les organisateurs de peau dans la salle, donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Euh, nous, ce qui s'est passé, c'est que les motivés de la PyCon, euh, à la PyCon l'année dernière ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui ont organisé. Donc euh, ce qui est important, c'est vraiment de pas ne pas se retrouver tout seul et de bien se répartir les tâches. Donc si vous pouvez être au moins 5 et dans le cercle élargi, 10 c'est vraiment, euh, c'est bien parce que ça permet de, vraiment de se décharger, euh, d'avoir toute la pression euh, tout seul. Et oui, par exemple, à Lyon, on avait euh, un meetup régulier, de, un meetup Python euh, régulier. Donc, euh, en fait, euh, on a pas mal puisé dans les gens qui venaient à ce meet-up pour, euh, pour créer euh, la picône à Lyon. Et, euh, je sais que bon, toutes les villes n'ont pas un meet-up forcément Python, mais il euh, y a en général pas mal d'Asos euh, autour des associations du libre, euh, les jugs, les lugs, les assos, il s'agit, plein de choses. Euh, en général, il y a toujours quelqu'un là-dedans qui, qui est intéressé pour faire venir un, un événement technique dans la ville et participer à, à l'Orga. Et euh, si nous, euh, on a eu la chance en fait, d'avoir des gens sur place du campus, euh, des gens qui avaient fait leurs études ici, qui connaissaient très bien le milieu associatif de Rennes et en fait, c'est un atout qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, je n'ai pas fait du tout mon cursus universitaire à Rennes. Je ne connaissais aucune école, je connaissais à peine Beaulieu. J'y ai mis les pieds peut-être une fois pour une crypto-partie. Et euh, c'était vraiment utile d'avoir de, des gens qui savent où aller chercher un barnum, où aller chercher euh, des lieux, où aller chercher euh, du chauffage parce qu'en fait, il fait froid ou ce genre de choses. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Euh, du coup après la question euh, à se poser c'est euh, qu'est-ce qu'on met dans cette picon euh, donc en fait la réponse c'est vous y mettez ce que vous voulez en tant que corga vous pouvez euh, choisir euh, un petit peu comment est-ce que vous organisez, quelles seront les, les valeurs de votre conférence et, et comment vous allez euh, faire tout ça quoi. Euh, donc euh, cette année il y a eu pas mal de choses autour de, bah, du côté libre vous avez dû voir un stand de nos oignons, donc ça, ça c'est pareil, c'est une valeur qui est assez chère à l'équipe ici. Euh, il y a aussi euh, la, la soirée qui a été organisée, c'est quelque chose ouais, de Oui, la, la soirée, c'était très particulier à l'équipe, enfin, c'était des amis, c'était euh, le groupe d'un de, des, des organisateurs dans un lieu qui nous, qui plaît, qui nous plaît bien. Euh, il y a aussi la sérigraphie, on voulait essayer de mettre en avant le, le partage de compétences, il y avait des bières de la brasserie d'Alexis, voilà. Enfin, on a essayé de faire quelque chose de local, même dans le choix des food trucks euh, ou dans le choix du traiteur pour les sprints, c'est euh, des gens qui, ont, qui poussent aussi certaines valeurs euh, qui nous sont chères. Euh, donc après sur les côtés euh, plus pratiques, il faut commencer à trouver un lieu. Donc euh, ça fait quand même déjà plusieurs années que ça se fait dans des, dans des écoles universitaires ou des facs. Euh, donc, après, hein, on a quand même un petit peu, hein, pas vraiment un cahier des charges, mais euh, plus euh, quelques éléments de, pour sélectionner le lieu. Euh, donc, là, on a euh, entre 500 et 600 personnes attendues euh, sur le week-end. Là, je crois qu'il y avait déjà un compte à, à plus de 400 personnes euh, en fin de journée. Euh, donc, euh, habituellement, on a euh, trois amphis. Euh, donc,. Euh, L'idée, c'est de, plutôt des amphis euh, au moins de 200, histoire qu'on qu qu puisse rassembler pas mal de gens en même temps. Oui, nous, par exemple, là, sur euh, l'expérience de Pau, à Pau, il y avait un grand amphi de 200, un amphi euh, de 80, un de 60, il me semble. Et euh, là, on s'est dit, ben, on, on, on va essayer de faire plus. Et en fait, on n'a pas tout à fait fait plus. Et du coup, c'est un peu trop petit. Donc euh, si on peut avoir au moins un amphi de 200 personnes, un amphi de 120 et un de 80, c'est vraiment bien. Parce que chaque année, il y a de plus en plus de gens. La PyCon est de plus en plus attendue. Donc ça, c'est bien. Après, des, comme dit JP, c'est des problèmes de riches. Mais euh, c'est vrai que c'est important de pouvoir accueillir tout le monde. Nous, ça nous fait un peu de peine de devoir refuser des, des gens dans les salles. Euh, donc euh, il vaut mieux calibrer un peu trop et avoir un peu moins de, de monde alors oui, les... Est pour les c'est plus de monde. C'est pour les sprints, oui. Pour les Pour les sprints, par exemple, nous, euh, on, avait, on attendait 80 personnes... <rire> là, là dans atelier, on n'avait pas mis les sprints mais effectivement pour les sprints on a eu deux fois plus de personnes que prévu donc il faut vraiment tabler sur 150 personnes au, au sprint oui, oui et effectivement euh, les quatre salles ça suffisait pas on en a utilisé cinq aussi pour les sprints et on aurait pu en avoir plus et le fait de répartir les gens dans des salles aussi, ça simplifie la gestion du Wi-Fi. Parce que nous, on est arrivé pendant les sprints à plus de la capacité de chaque access point. Et donc après, ben, ça ne marche plus et il faut changer de salle. Donc répartir les gens sur plus d'access point, ça permet aussi d'avoir un meilleur réseau Wi-Fi. Euh, après, on... donc le, le hall d'accueil, vous avez vu, c'est quand même un endroit important. Tout le monde se croise, se retrouve là-bas, boit un café. Il euh, y a deux, trois stands, les t-shirts... Euh la vente de t-shirts, les stands des, des partenaires. Donc c'est un endroit important qu'il faut, euh, qu faut prévoir. Euh, là, cette année, il y a eu une solution euh, dans le lieu de la conf pour la restauration de midi. Euh, L'année dernière, ce n'était pas du tout le cas. Hein. Mais il y, a, voilà, il y avait des restaurants à proximité. Donc euh, après, ça c'est pareil, vous pouvez... Euh, enfin, on, on repart de la restauration, mais disons que ce n'est pas non plus euh, une obligation de faire la restauration sur place, quoi. Euh, après, vous pouvez com compter euh, l'AFPI, donc l'association francophone Python comme, comme soutien dans, dans l'organisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de, plein de gens euh, de l'AFPI qui ne sont pas forcément dans votre ville pour aider l'organisation. Par exemple, l'AFPI a une trésorerie qui est, euh, qui est plutôt intéressante pour, pour avancer des frais, ce genre de choses. Il euh, y a un réseau de l'AFPI pour euh, tout ce qui est euh, donc call for paper. Donc, aller chercher les conférenciers, conférencières euh, pour tout ce qui est parrainage financier euh, il y a tout un écosystème de boîtes qui finance tous les ans donc euh, c'est donc pas mal euh, l'AFPI va apporter du, du soutien à l'organisation locale euh, sur des aspects aussi euh, de, euh, de choses qui peuvent se faire en dehors euh, de la ville euh, qui accueille c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer la de la communication sur Internet, euh, le site web, on va pouvoir euh, gérer, euh, par exemple, euh, le call for paper, euh, le programme, etc. Bon, c'est pas ce qui s'est passé cette année, mais... Euh... Bah, cette année, oui, on a, on a quand même eu euh, un nombre incroyable de, de propositions, d'ateliers. Je crois que les ateliers, on a pu en garder qu'un sur deux. Les conférences longues, pareil, on en a eu énormément. Conférences courtes. Euh, donc il euh, y, y a vraiment beaucoup de, de matière donc ça c'est vraiment très intéressant et ça vient principalement de l'AFPI bon, on a eu aussi au niveau local quelques propositions mais euh, mmh. il faut... après du coup euh, l'AFPI c'est une, une organisation qui est assurée pour ce type d'événement donc euh, c'est pas négligé euh, ça aussi euh... de toute façon c'est qui la oui c oui mais enfin, c'est <rire> Je ne pas de je ne pas de Jusqu'à demain matin. les écoles, les partenaires, etc. sur place. Parce que la avait acheté le matin, pour organiser un spectacle. Et, et c'est rassurant aussi pour les écoles, c'est-à-dire qu'on arrive avec déjà plus de 10 ans d'organisation. Il euh, y a de l'expérience, même si chaque année, on redécouvre certaines choses. Mais euh, voilà, c'est quand même important de dire, bah, voilà, vous pouvez appeler la directrice de l'année passée, la directrice de cette année. Euh, pour avoir du feedback, euh, voilà. Là, euh, je sais que, par exemple, cette année, ils sont très surpris par euh, l'accueil, quoi. Ils s'attendaient à ce que ça fasse beaucoup plus de bruit pendant les sprints, euh, que ce soit beaucoup plus sale, donc ça, enfin, voilà. Donc, il euh, y a aussi, euh, le public qui est accueilli est vraiment très bien, et donc, euh, ça permet que tout se passe bien. Donc, autant prévenir euh, l'école d'après en lui disant « tout va bien se passer par <rire> donc, ça, euh », ça, c'est... Important. Donc, euh, une organisation euh, de Picon, ça, ça s'appuie aussi sur euh, tout un tas de partenariats et, de, et du parrainage. Donc, euh, un partenariat pour les locaux. Euh, ici, euh, donc Télécom Bretagne euh, prête les locaux euh, pour l'organisation de la Picon. Euh, euh, à Pau, c'était le les, les, les, les, les, Non. e euh, ici pardon. Euh, donc, euh, pareil, en fait, euh, c'est quand même... Euh, nettement plus simple dans l'organisation quand il euh, y a une école qui est prête à accueillir gratuitement. Euh, après, il euh, y a aussi, euh, faut s'appuyer sur euh, toutes les organisations locales qui sont dans le numérique euh, pour, euh, pour, euh, pour aider dans la communication. Par exemple, le logo cette année, c'est Nicole Harris qui l'a fourni. Euh, la charte graphique, les affiches, tout ça, ça a été euh, causé à Donc ça, euh, un, si on peut déléguer ça, c'est un soulagement euh, parce qu'on n'est on est pas forcément capable de, de faire des, des supports de com' de cette qualité euh, au sein de l'équipe d'Orga. Donc il ne faut pas hésiter euh, vraiment de demander de l'aide. Et il euh, y a des gens qui ont envie d'aider, donc il faut en profiter. Mm. C'est vraiment important. Oui, euh, cette année, il euh, y a pas mal de gens qui ont filé un coup de main euh, ponctuellement euh, plutôt que de, par exemple, euh, parrainer financièrement euh, l'événement. Enfin, je pense à Kosea qui avait été sponsor il euh, euh, euh, y a deux ans. Et ben depuis l'année dernière, ils sont, euh, ils sont plutôt partenaires où ils vont apporter euh, leur... leur euh, ils ont des graphistes en fait dans la boîte qui, peut, qui peuvent bosser sur, sur le graphisme du site, des, des affiches, des supports, et donc ils participent de cette manière-là plutôt que, que financièrement. Quoi. Et là, ils sont allés jusqu'à la découpe, notamment du HTML. Donc nous, on leur a dit, il nous faut un site, ils nous ont fourni une première version on a dit on veut changer ça, et à la fin, on a eu un site web pratiquement clé en main. On a juste eu à remplir les cases, c'est quand même assez appréciable. Ouais. Pareil pour euh, l'affiche, d'ailleurs. Pardon Pareil pour l'affiche. Mmh, C'est eux aussi. Il euh, y a tout un côté administratif à prévoir euh, autour de... Ben, ça fait quand même un petit peu de papier à, à rédiger, à signer. Euh, notamment la convention euh, de près de l'école. Il euh, y a des choses à faire auprès de la mairie, euh, les prévenir qu'il qu se passe un événement euh, ici. Après, ça permet aussi de dégager potentiellement des partenariats. Est-ce que... Est-ce que le, la mairie va peut-être euh, filer un coup de main pour euh, du matos, pour euh, de l'accueil ou ce genre de choses là, là, par exemple, euh, il faut savoir que euh, les bénévoles qui avaient besoin de prendre le bus, ils ont eu une carte avec euh, bus illimité pendant 4 jours. Euh, on a eu euh, des tables prêtées par la ville, des barnums... Euh, au niveau, au niveau du matériel aussi, l'école nous, nous fournit les locaux, mais nous fournissent aussi euh, les cafetières, euh, le, les rallonges électriques. Euh, deux personnes à plein temps sur le week-end euh, parce qu'ils connaissent bien les lieux et du coup, ça nous aide énormément. Euh, après, euh, au niveau de l'assurance, il ben, y a toujours des, euh, des attestations d'assurance à fournir à droite à gauche. Euh, donc voilà, ça, ça fait un peu, un peu de boulot de, de ce côté là. Alors ça c'est quelque chose de critique, c'est-à-dire que c'est très important, d'autant plus quand les gens qui viennent ne peuvent pas forcément accéder aux salles, c'est quelque chose qu'on nous a demandé énormément, et chaque erreur est dramatique, là par exemple ce matin il y a un micro qui s'est arrêté et on n'a pas enregistré le son, et ben le, le speaker était un peu triste parce qu'il s'attendait à pouvoir revoir après, que les gens puissent revoir. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien faire. Nous, ça nous a pris une personne à plein temps, pratiquement, sur trois mois. Euh, il faut trouver les box, il faut trouver les gens pour faire euh, la captation. C'est un énorme travail. D'ailleurs, il euh, faudra les remercier, parce que euh, passer huit heures derrière une caméra, c'est sans pause, pratiquement. C'est un boulot énorme. Je ne sais même pas s'ils ont pu manger à midi euh, dans de bonnes conditions. Donc, euh, euh, la captation vidéo, il ouais, y a du budget, il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels. Euh, on a des, des gens qui nous aident dans l'AFPI, là, euh, à Rennes, il y a Veolabs qui fait des box, ils nous prêtent les box, ils nous ont prêté euh, un ingénieur sur deux jours pour euh, venir les, les configurer avec nous. Euh, D'autres années, c'était Ubicast à Paris, pareil. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, euh, ça ne s'invente pas, il y a il y a besoin de beaucoup de stockage ou pas beaucoup en fonction des, des solutions qu'on qu on choisit. Euh, cette année, on n'a pas, pas osé faire du streaming parce qu'on pensait qu'au niveau, euh, enfin, c'est d'autres infrastructures après pour, euh, pour gérer la, la connectivité. Mais euh, c est, c est responsable non, mais même, je veux dire, on, moi, j'avais pas forcément envie de le faire parce que ça rajoute des problèmes, etc. Mais par contre, les mettre en ligne euh, après, ça, c'est vraiment important. Et euh, je pense que quand... Enfin, je ne en me rendais pas vraiment compte euh, que c'était à ce point-là, quoi. Donc, euh, il faut s'y prendre plus en avance que ce qu'on a fait. Nous, on s'est dit, oh, bah, trouver trois caméras, euh, deux personnes, ça va aller. Après, on se rend compte que, bah non, en sortie, il y a 4 gigas par 20 minutes. Donc, euh, comment on stocke le truc Ah bah oui, il y a des solutions comme Veo Labs, euh, Voilà. Enfin, c'est... Euh, il ne faut pas sous-estimer ce poste, tant financièrement que en logistique. Et de la même manière, il ne faut pas sous-estimer le, le temps de post-traitement. Euh, je sais qu'à Lyon, euh, il y a euh, une salle qui a eu des problèmes de captation. Et du coup, en fait, euh, ça a complètement découragé euh, le, le post-traitement et les vidéos n'ont jamais été publiées. Donc il y avait quand même peut-être cinq ou dix vidéos qui, étaient, qui auraient pu être publiées, mais juste euh, le fait qu'il que y ait une machine qui, qui déconne, ça a complètement découragé. Et puis euh, bah, après la conférence, c'est un petit peu le moment de se reposer pour les orgas. Et du coup, euh, bah, les vidéos elles sont euh, accessibles euh, sur un FTP, mais, euh, mais elles n'ont jamais été euh, ni redécoupées, ni euh, vraiment publiées officiellement quoi. C'est pour ça que cette année, le postulat, c'était de dire à la fin de la conf, le flux qu'on a enregistré, c'est ce qui va être en ligne. On ne veut pas avoir de post-traitement et c'est ce que permettent ces box. Euh, limite à, à la fin, on a un lien YouTube quoi, ou euh, Vimeo ou euh, ce qu'on veut, mais c'est vraiment important de le tester aussi. Nous, là, par exemple, pour se brancher à la régie des, des amphis. Il y a eu 4 jours de boulot, à chaque fois, soit la box, elle était euh, trop forte, enfin, l'entrée dans la box était trop forte, soit il y avait euh, du bruit dans les câbles, etc. Enfin, c'est vraiment euh, un poste important. Alors, le réseau, je vais laisser la parole à Mathieu. Euh, savoir que le réseau c'est délicat, les écoles elles veulent pas prendre la responsabilité, donc souvent elles demandent qu'on crée des comptes etc. Et en fait grâce à Mathieu on a réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel qui permet d'avoir du réseau en IPv4, en IPv6 sans qu'il y, qu y ait besoin de s'enregistrer chacun d'un compte et c'est assez magique donc je vais le, lui laisser la parole. Le problème, c'est que tu as dit à peu près tout ce que je comptais dire. Euh... <rire> donc, euh... en fait, on s'est posé la question très vite quand on a été voir l'école. Moi, je suis employé de l'école ici, donc je connaissais les équipes en interne. Quand on a fait les premières réunions, on a dit, bah va falloir fournir un accès Internet aussi ouvert que possible à 300 personnes. Donc là, mon admin, bah, il me l'a dit, bah, compte invité, etc., papier à remplir et tout. Et je l'ai regardé en souriant, je lui ai dit, bah, si, et si on ne prend pas tes IP Et il m'a dit, bon, d'accord. Et euh, donc très simplement, en fait, c'est quelque chose d'effectivement assez critique. Dans une école, il y a des histoires de responsabilité légale, il y a Renater derrière, il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de s'embêter à prendre la responsabilité, de couvrir des gens qui connaissent pas, euh, qui vont pas vouloir donner leur nom et de leur fournir un accès à Internet. Mais simplement, en euh, mettant ça de manière très claire, si on n'utilise pas les IP de l'école... Ça n'est pas la responsabilité légale de l'école, et ça permet de décharger l'école de toute cette responsabilité-là. Et là, ce qu'on a fait très simplement, c'est qu'on a demandé aux amis qui étaient fournisseurs d'accès s'ils pouvaient pas nous aider à obtenir des IP temporaires auprès du RIPE, notamment un monsieur qui s'appelle Jérôme Nicole, qui est pas là pour nous honorer de sa présence, mais. Euh je pense qu'il c'est dommage, il aura apprécié l'événement, mais la prochaine fois, il sera peut-être là. On a essayé de, on lui a demandé d'avoir des IP, on voulait demander des IP temporaires au RIPE. Finalement, on n'a pas pris parce que il avait un petit peu de marge dans ses ranges d'adresses. Et du coup, en partenariat avec un fournisseur qui est ici présent dans la salle, qui s'appelle Ivanet, on a remonté un petit réseau, on a utilisé tous les access points de l'école sorti par un VPN au-dessus d'Internet, et du coup on peut donner une adresse IPv4-IPv6 publique non filtrée pour tout le monde, sans authentification, ce qui est quand même assez rare, et c'est un peu bah, grâce aux copains, donc euh, merci à eux. Et, euh Et le petit coup de pub pour eux, c'est aussi que qu'Ivané, c'est une association qui utilise les machines et les bouts de réseau qu'on leur donne, qu'on leur prête. Donc si vous en avez en trop, n'hésitez bah, pas à leur faire des coucous, n'hésitez pas à les recontacter pour l'an prochain, parce que ça peut servir pour des réseaux de PyCon ou pour peut-être d'autres types de trucs. Pour vous donner un ordre d'idée, là, ma, mon imprimante Wi-Fi, elle est branchée avec une adresse IP publique sur Internet donc euh, je peux imprimer depuis chez moi ici et récupérer les listes d'émargement le matin au réveil. Et vous aussi du coup. <rire> et vous aussi. Euh, L'IP ne s'affichera pas sur le slide. <rire> non mais c'est génial parce que même chez nous on n'a pas cette qualité de réseau. Euh, là on a eu des pics à 80 mégas. Euh, les access points ils étaient saturés. C'était même pas la connexion en sortie qui était saturée. Euh, Ivan, il a des, des switches avec des gens d'Orange, de, Free, SFR, un peu partout, enfin, c'est vraiment un réseau de très grande qualité, vous pouvez regarder sur le site euh, Ivan, euh, donc avec un H.net, et voir le plan du réseau en temps réel, où passent euh, les paquets, etc., si ça vous intéresse. Enfin, moi j'ai été assez émerveillé, donc encore une fois, merci beaucoup, euh, c'est vraiment sympa. Ouais, moi, pour le coup, à Lyon, on, avait, on était passé par des comptes invités, ça avait été l'enfer. La sécurité, euh, c'est un point important d'une un, conférence comme ça. Donc, on est dans un, un établissement qui accueille du public. Il faut faire super attention à plein de choses, les, euh, les extincteurs, les portes, les circulations, il ne faut pas bloquer euh, ni les portes, ni quoi que ce soit. Et quand on balade un petit peu euh, des cartons de t-shirts et des choses comme ça, euh, ça, ça, peut, euh, ça peut devenir un problème. Euh, y a, euh, en général, les, les écoles nous imposent quand même de, de prendre des agents de sécu, donc vous avez dû les voir euh, dans le hall, il y en a deux qui étaient dans le hall plus euh, un qui circulait. Euh, donc, euh, ça, c'est quand, euh, quand même bien important. Il faut quand même, euh, bah, tu l'as fait ce matin, euh, parler de l'évacuation des locaux en cas de problème. Donc, euh, c'est quand même une question qui est assez importante et qu'il faut euh, juste pas oublier, en fait. En fait, ce, ce qu'il faut même se dire, c'est que ça s'improvise pas et il faut le prévoir. Moi, j'ai dû refaire dix fois les, les plans de l'école avec où je mets les barnums, où je mets les tables, euh, quelles salles sont occupées quand euh, où sont les issues de secours vous, vous pouvez le voir à l'entrée, et d'ailleurs, il est... Et en fait, est, euh, au début, je me disais, mais c'est pas possible, enfin, on n'a pas besoin de refaire ce plan autant de fois. Et en fait, le jour J, on se rend compte que si on ne l'a pas fait avant, et, ben, et qu'il n'y a qu'une personne qui sait comment ça marche, ben ça ne marche pas du tout, parce qu'on euh, ne peut pas tout faire, on ne peut pas être à la machine à café, en même temps qu'en montage des barnums et de l'installation des tables. Et donc, il faut à un moment pouvoir déléguer, et pour pouvoir déléguer, il faut avoir établi le plan en amont, de tout quoi donc euh, c'est euh, le dossier avec l'école par exemple euh, s'il était à refaire il serait beaucoup plus complet là euh, on a rajouté des, des ajouts au fur et à mesure avec des nouveaux plans on a eu euh, des barnums en moins donc il a fallu refaire le plan etc et euh, on est bien content en fait d'avoir euh, la sécurité incendie parce que du coup ça nous décharge d'une partie mais euh, c'est enfin quand on a 500 personnes dans des locaux c'est vraiment important quoi. Je te... C'est plus pour l'enregistrement. Bah Jean-Philippe, tu peux descendre avec nous. Hein. Euh... À force. Si on m'entend. Non, la sécurité, c'est tout sauf un détail. Euh, c'est pas parce que là, c'est tout de suite, c'est moi qui suis responsable, ça on s'en fout. C'est que euh, on va rendre obligatoire maintenant les, les inscriptions. Parce que à euh, Pau l'année dernière et donc j'avais sensibilisé cette année euh, euh, Rémi, euh, parce qu'on s'est appelé longuement au téléphone euh, lundi dernier. On a dit tiens t'as vu le compteur et tout ah oui non mais attends lundi on a 400 personnes sur site ou 450 ou etc. Euh, dispersées dans plusieurs salles et en fait l'année dernière on s'était entraîné à évacuer. On avait un responsable par étage si vous voulez tout le temps doublé. Il y avait tout le temps euh, il y avait un responsable de l'évacuation totale du bâtiment. Donc il faut identifier les lieux d'évacuation. Parce que 400 personnes, ça se fait pas comme ça. S'il y a vraiment un pain, s'il y a un feu, n'importe quoi, je ne sais quoi d'autre, euh, on n'évacue pas tranquillement et on s'improvise pas euh, secouriste ou pompiers. C'est des gens, c'est le métier qui sont habitués euh, à faire ça. Donc on l'avait répété tranquillement. Et donc il y a une personne qui était responsable par étage ou par bâtiment, cette année, qui fait, idem, tout le temps doublé, pour dire ben voilà, qui s'assure que, que toutes les personnes ont évacué le bâtiment. On est censé savoir combien il y en est, ne serait-ce que parce que si les secours viennent, ils veulent savoir si... Si on est 300, s'il n'y a que 250 personnes dans les points d'évacuation, ça veut dire que potentiellement il reste 50 personnes à l'intérieur. C'est des choses comme ça. Il y a dans les établissements récents des portes coupe feu Si vous avez une personne à mobilité réduite, il faut savoir qu'en en fait, on ne l'amène pas avec nous. On la met dans une pièce spéciale qui est équipée, en principe, avec une porte coupe feu etc. Et c'est les secours qui reviennent la chercher. Parce que qu mettre un fauteuil dans un couloir d'évacuation, ou dans un escalier, ou dans un ascenseur, etc., ça ne se fait pas. Alors ça, ce n'est pas des choses. Il enfin, n'y a que les pros de la sécurité qu'ils savent. Donc, en fait, il faut juste le répéter tranquillement, le froidement avant, et ça se fait tout seul. Dernier point, je ne sais pas comment ça a été fait cette année, mais l'année prochaine, j'y verrai encore mieux. Euh, on fait, ne on fait pas juste que prévenir la mairie. C'est la mairie qui est responsable, c'est le maire qui a le pouvoir de police de vous interdire n'importe quelle manifestation. Donc, c'est la commission de sécurité de la mairie qui valide le plan d'évacuation que vous fournissez, le plan d'occupation des locaux, donc, ils vont ça va pas très très loin, ils vous disent juste de, comme par hasard, si vous avez une salle de 50 personnes, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait plus de 50 personnes dans la salle. Si la salle est dimensionnée est homologuée pour 50 personnes, c'est juste parce qu'il y a deux portes de sécurité pour évacuer 50 personnes. Si la salle est homologuée pour 300 personnes, elle aura le nombre de... Enfin, voilà. Tout ça, c'est normalisé, carré, etc., etc. Il faut juste se contenter de ne pas dépasser ça. Et il faut déposer le dossier bien avant, parce que nous, on l'avait posé en juin, on a eu l'autorisation définitive en septembre, et la PyCon, c'était le 15 octobre. Bon, les congés, les je sais pas quoi, mairie, changement d'organisation de service, etc. On l'avait tout blindé en quatre ou cinq mois avant. Et en fait, euh, à tout moment, ils auraient pu nous dire, hein, ils auraient pu nous dire en 15 septembre, ah ben, euh, en fait, vous faites pas. Donc, il faut vraiment, c'est le, le, le truc à faire en premier. Voilà. Je crois qu'on est plutôt en retard. Ah, merci. <rire> <rire> Ben non, je ne l'avais pas, mais ouais, on peut y penser. Donc, oui, il euh, y a le ouais. programme aussi, enfin, il bon. y a plein de choses. Ouais. Euh, on va passer rapidement. T-shirts et goodies, on a des fournisseurs. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment un aspect facile. Les goodies n'ont pas forcément été sortis aujourd'hui, mais ils le seront euh, peut être plus demain. Euh, la restauration. Cette année, euh, les végétariens ont été largement, euh, le nombre de végétariens a été largement sous-estimé. Euh, oui, on a par exemple, pendant les sprints, on a eu euh, donc le premier repas, c'était que végétarien, donc on n'a pas eu de souci. Par contre, le lendemain, il y a eu plus de la moitié des gens qui ont mangé vé végétarien et on ne s'y attendait pas forcément. Et pareil pour la soirée. On n'avait pas prévu vraiment d'alternatives végétariennes et ça a manqué. Donc, euh, c'est vraiment important. Euh, après, on a mis quelques chiffres sur euh, ce qu'il faut prévoir pour euh, l'accueil, les petits déj euh, et les pauses. Euh, donc, plus de 15 kg de café, thé tisane, blabla, euh, bla, plus de 800 viennoir, viennoiseries sur les 4 jours, euh, plus de 200, 200 litres de, de jus de fruits euh, sur les 4 jours, des bouteilles d'eau, des gobelets, euh, ça fait quand même pas mal de logistique euh, à gérer. Euh, pour les repas du midi, donc cette année, on a eu des food trucks. Euh, il y a eu aussi des options l'année dernière sur les, restaurant, les restaurants à proximité. Euh, l'année d'avant aussi, c'était le cas. Ce qui est important, c'est de le prévoir parce que quand on a 500 personnes et qui doivent manger en une heure, il faut avoir une solution euh, clé en main. Euh, Peut-être que cette année, on a mal expliqué, par exemple. Oui. Mais euh, voilà. Et pareil, du coup, il faut pour les soirées, les restaurants. Euh, si vous organisez un truc, il faut faire attention aux quantités. Enfin, ça a failli être le tram aujourd'hui sur les restaurants. Où on pensait euh, qu'il y aurait euh, vraiment beaucoup d'inscriptions pour le restaurant ce soir. Euh, et puis, avait, euh, ce on, on s'est retrouvé avec un restaurant vide, quoi. Donc, et un restaurant, <rire> deux restaurants vides alors qu'ils qu avaient été réservés. Quoi. Donc, euh, on a réussi à gérer le truc, mais, euh, mais c'est quand même un truc à, à prévoir, quoi. Oui, oui c'est <rire> ouais, aussi vrai. Ouais. Mais du coup, euh, je pense que sur le côté inscription, si on fait une inscription euh, véritablement euh, à la conférence, on fait aussi euh, véritablement une inscription au restaurant. Et euh, quitte à voir même à, à gérer le règlement a priori, plutôt que sur place pour éviter un problème comme hier soir où il y a des gens qui ont mangé sans payer. Voilà. Le bénévolat. Oui, alors euh, le bénévolat, bah, c il faut pouvoir déléguer. Pour pouvoir déléguer, il faut qu'il y ait des gens. Euh, il ne faut pas que ça pèse trop sur les gens. Nous, on avait essayé de faire des, des slots de deux heures. Et en fait, euh, on se retrouve avec des bénévoles qui sont restés euh, pratiquement 4 euh, ou 6 heures sur leur poste parce qu'on a mal géré les rotations, etc. Euh, par exemple, le stand café, on pensait que ju juste le matin, ça suffirait. Mais en fait, euh, il a fallu du monde toute la journée. Donc... Euh, Là, on avait fait un, un système d'inscription où les gens donnaient leur disponibilité euh, et après, c'est toute une gestion. Donc, il euh, ne faut, faut pas oublier. Euh, on pourra vous donner la liste des, des postes auxquels on avait pensé cette année, euh, sans souci. Euh, pour euh, ce type de conf, il faut réussir à être accueillant pour tout le monde, euh, donc euh, faire en sorte que personne ne se sente mal à l'aise dans la conférence. Pour ça, on a un code de conduite, donc en fait, au niveau de l'association, on a une charte de, de comportement en fait, qui, qui dit grosso modo qu'il ne faut, euh, qu faut pas faire de, de blagues à qui que ce soit, enfin, qu'il faut être sympa pour la version courte. La, la charte est disponible sur le site web, elle est aussi affichée, donc euh, normalement, vous, vous avez dû euh, lire tout ça. Euh, il faut aussi penser du coup, à plein de choses, à l'accessibilité, il y a certaines confs qui, euh, qui traduisent en langage des signes, Alors euh, ça a été évoqué pour cette année et puis finalement c'est tombé à l'eau, mais euh, c'est quelque chose qui est intéressant à faire, ça, ça permet de, de gérer mieux. Oui, une question soit on a deux interprètes, et il faut une cabine, et il faut donc un ingénieur du fond pour installer une cabine, et il faut un réseau pour diffuser le fond qui va avec. Mais je pense que c'est fédéral. Mais ce que même pas dans les projets avec Voilà, après, euh, donc, euh, les régimes particuliers pour tout ce qui est nourriture, il y a, y a plein, de, plein de gens qui mangent différemment. Euh, différemment, soit médicalement soit par choix euh, donc euh, c'est donc quelque chose à faire attention euh, pour résumer, personne n'est comme toi donc il faut réussir à, à faire en sorte que tous les gens différents puissent se sentir bien euh, dans la conf. c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas euh D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de l'appel à proposition. Ça prend beaucoup de temps aussi. Euh, faire faire l'agenda, choisir, voir avec les annulations de dernière minute, etc. Donc, euh, on, maintenant, on a des outils. <rire> donc ça, ça facilite, mais euh, c'est du, du boulot. Mmh. Pour vous donner un ordre d'idée, pour conclure là-dessus, euh, nous, on a commencé à chercher un lieu en janvier. On l'a trouvé en avril, je pense. On avait signé en avril. Et après, euh, très rapidement, on en arrive à l'appel à contribution. Il y a l'été qui est au milieu, donc euh, l'été, il ne se passe pas grand-chose. Les gens partent en vacances, les gens ne répondent pas, la mairie ne répond pas. Donc euh, voilà, il faut avant l'été avoir fait le plus gros du boulot pour qu'après l'été, on puisse envoyer le programme, les inscriptions. Et... Donc au début, on se voyait une fois par mois, après euh, une fois toutes les deux semaines et pour finir deux fois par jour. <rire> Cette année, c'est la première année où on refuse autant de confs. Et moi, je trouve que, euh, au nom de la fille, c'est dommage. Parce qu'on a bah, toujours des, des super stickers, c'est très bien, on a des cordes d'air. etc., il y a des conférenciers qui sont sur qui sont bien, etc. Donc, ceux-là, évidemment, on les garde, ils continuent, ils reviennent. Mais par contre, euh, on n'est pas la taille de US. Moi, je trouve que c'est bien que la fille puisse aider quelqu'un à se lancer à faire une première conf, même si timide, même si. Ah, si, là, si bien, on va, on peut pas avoir sa compte refusée refuser parce que, on t'a donné ta chance de t'exprimer, t'osais pas trop te lancer, tu sais pas quoi, je sais pas quoi, c'est le rôle de l'AFPI. Euh, les conférenciers confirmés, ils ont tous commencé une fois. Ils ont pas tout voté à l'aise, ils ont tous eu des conseils et euh, ils ont tous eu une première opportunité. Donc moi je pense que si on n'a pas, si pas assez de salle parce qu'on a trop de comptes, on trouve notre salle. Voilà, Donc, un sujet, je sais pas quoi. L'idée c'est, avant de refuser les comptes, si il faut rajouter une 4ème salle, une Si à un y ça va être 4 de. Ben c'est dommage, on a re-obtenu le nombre d'ateliers de ventes l'année dernière, or il y a eu encore plus de demandes. Mm. Quelque part, c'est dommage qu'on ait dû. Elles pas toutes hors sujet. Voilà, Après, on n'a pas choisi sur le niveau du conférencier. On a... Non, non, non, mais je veux dire. C est, c est oui, pas oui. un il a fallu trouver des thèmes, Ah oui, oui, oui. Mais quelque part. Après un truc qui était assez, assez chouette, qu'on a commencé à faire un petit peu bricoler cette année, mais c'est euh, des tutorats euh, de, de présentateurs euh, expérimentés qui aidaient euh, des, des novices à, à faire euh, leur, leur première présentation. Donc, euh, moi j'ai fait ça avec Alain qui est là, coucou voilà. euh, Donc, euh, j'espère que c'est s'est bien passé, j'étais pas là. <rire> Du coup, pour conclure, on va où En 2017. Donc, n'hésitez pas à proposer, euh, enfin, pas forcément proposer, mais ne serait-ce que commencer à, à venir en discuter. Je sais qu'il y a déjà des gens qui en ont parlé à Rémi. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à venir euh, parler de tous ces aspects-là euh, on est dispo. Il y a des questions Allez-y. Voilà, bah si jamais il y a des questions ou des remarques, euh, n'hésitez pas. Alors, attends, ouais, Ludo Il me semblait bien que.. Ah, non, mettre... ah, les inscriptions. Euh... Où ça les, euh, de ce matin. Et euh, jeudi matin. Ceux qui était sur la feuille démarche. En fait, les trois quarts des autres ah. speakers se sont inscrits comme visiteurs. Et du coup, on s'est dit, bon c'est que ça doit être clair et il y en a pour qui ça ne l'était pas. Donc c'est pour Est-ce qu'on devrait leur demander J'ai envoyé simplement des mails. Voilà, voilà. <rire> Donc, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'outils qu'on n'utilise pas, quoi. Ah non, non, non, non. <rires> ah, après tout, là, si, il y a d'autres outils. Ouais, on a beaucoup d'outils, euh, donc, là, on s'est fait sur la question, mais on a un peu de deux, on a un peu de personnes qui organisent ça. Alors, du coup, là, la, la session de 16 à 9, on fait ah, ici, est de 10, ici, c'est à 9 Alors, ouais, mais, par contre, il y a un enchape de quart euh, et chacun a son... On qui gère les repas, sont payés. Euh, en gros, on est vachement plus business, ce qui fait qu'on a des sponsors qui nous donnent plus d'argent. Mais par contre, c'est beaucoup plus chargé parce qu'on doit justifier le, les comptes et tout ça. Enfin les on doit justifier de cet argent, donc on doit mettre de l'argent Après cette année, on avait beaucoup de gens en interne qui voulaient éviter de faire la promotion des boîtes pour plus faire la promotion de l'open source ou de la communauté. Donc, ça, c'est aussi des choix chaque année. Mais alors, je dis ça, c'est un relevé en fait. Pour moi, c'est devenu ah oui. un business. Et du coup, ça me fait plaisir de voir un truc vraiment open source où les gens sont déjà moins chiants. Enfin, je sais pas. <rire> On n'a pas autorisé les stands, donc du coup. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> <rire> moi, vous êtes... bah, si en fait, il y a deux sponsors qui ont droit à un stand, mais ils n'ont oui. pas exercé ce. Si, dire, si, il y a Mozilla, euh... dire, mais... Après on fait aussi une conf gratuite et, et pas à 600 dollars comme PyCon comme US. La plus cher, c'est l'euro PyCon. Ouais 800 euros non, quelque chose comme ça. Là, par exemple, sur le jus de fruits, on avait pris 120 litres de jus de fruits. Ce matin, il n'y avait plus de jus de fruits, on a dû racheter 60 litres au dernier moment. C'est des, des petits détails comme ça qui font perdre un peu de temps, donc si tu sais exactement le nombre de personnes... J'en profite pour faire un petit retour. On a mis en place les inscriptions hyper rapidement, donc dès le début, sauf qu'on qu était racheté au début. Et en fait, on a vachement d'inscrits qui, euh, du coup, n'avaient n'avait rien à répéter. En gros, ils ne sont pas pointés. Et finalement, en fait, les inscriptions, ça engage à rien. Du coup on a mis un ticket d'entrée à 10 euros. 10 euros pour deux jours, c'est honnêtement que Mais j'ai payé, au moins je demande, même si je demande, réfléchis. Pas de rentrer, je, voilà, je réfléchis avant de, de, de, de fin de pas pour un petit Donc euh, attention, attention, attention Nous on fait l'inverse, on paye les gens pour venir, Ouais, voilà. <rire> C'était dans vos slides, moi je suis envie, je suis arrivé. C'était à... pas dans nos slides. <coughs> Mais ça c'est pareil, c'est géré directement par la l'AFPI, donc les organes, c'est les impact ou pas, pas, pas directement il y a des personnes qui sont aidées cette année, Euh, plus, hein. Pardon Combien il y a de, de personnes qui sont aidées qui sont Euh. Une quinzaine. On peut parler d'autres gens qui sont venus de l'étranger c'est. J'ai pas le nom mais de exact, mais je sais qu'il y a six personnes là C'est la première fois que tu vas faire un liant. Oui. J'étais merveilleux. Je priais me suis dit, c'était mon L'année dernière, elle était Maintenant, elle a mis à Londres, mais euh...